Noël, pour les chrétiens, ça représente la naissance du Christ. Un événement qui a bouleversé toute l'histoire, dans le sens où, au plan religieux, les, le peuple d'Israël qui s'était éloigné de Dieu, eh bien, Dieu a voulu se rapprocher de lui. Mais il s'est pas rapproché seulement du peuple d'Israël, il s'est rapproché de tous les hommes et le Christ a ouvert le chemin, un chemin nouveau, le chemin de l'évangile et il, a, il est venu parce qu'il fallait montrer aux hommes que Dieu les aimait et il leur a montré de façon éclatante puisqu'il a accepté de mourir sur, sur une croix pour prendre sur lui tout ce tout ce pouvait y avoir de mal dans la vie des, des, des humains, dans leur manière d'être et dans leur manière de faire. Donc c'était une manière de dire, Dieu, Dieu veut reprendre la, ce qu'on a appelé l'alliance, il, il, il veut se remettre en route avec les, avec les hommes. Et ça a commencé par la naissance, c'est un symbole très fort, euh, et une réalité très forte puisque euh, Jésus, le fils de Dieu, est venu comme un homme, il est venu au milieu des hommes, il est né d'une femme en fait, et, et donc pour dire, c'est un, un de nous. Et il a choisi de naître de façon pauvre dans une, dans une étable, euh, précisément parce qu'il voulait dire que c non seulement que c'est un de nous, mais c'est pas, pas un de nos chefs. C'est un comme nous, comme les plus petits, et, et, et à travers lui, c'est tous les plus petits qui retrouvent une lumière pour, et, et, et qui retrouvent une espérance nouvelle pour, dans, dans leur vie. Voilà ce que c'est tout ça, Noël. Bon, C'était ça au moment où il est arrivé, mais ça reste ça tous les jours, enfin, tous les ans, pardon, au moment où on fête Noël. Tous ceux qui sont des petits, ben c'est... Le Christ pour eux ça représente une espérance d'un changement de vie, d'une lumière dans leur vie.